Rebonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition 6.5 du Wrestle Rock Podcast consacré exclusivement à la musique. Mon nom est Benoît Laferrière, je suis accompagné de mon éminent collègue. Jonathan Drapeau, comment ça va, jour hey, Ça va bien, bien, ça va bien. Très bien, bien content de te retrouver pour journée. une euh, deuxième fois dans cette soirée. Ben oui, ben oui, ben oui. De grosses nouvelles nous attendent. Il oui, attend nos, euh, Donc, comme tôt. tu disais, dans le fond, on est dans le bulletin musique. Donc, euh, commençons tout de suite en parlant de la programmation du Festival d'été. Euh, finalement, euh, le, le, le FEC euh, a annoncé sa programmation euh, qui aura lieu du 8 au 18 juillet prochain. Euh, donc voici ce qui est écrit dans le site, c'est confirmé. Vous avez euh, définitivement hâte de, de, de retourner voir des spectacles. Et bien évidemment, euh, attendez-vous pas de voir des Lady Gaga euh, cette soirée-là, puisque il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de Metallica, il n'y aura non, pas de Dion non plus. Ça. Donc c'est 12 artistes dans la programmation. Euh, plus, plus de 12 artistes, oui. hein, c'est ça. Web diffusion grâce à la série virtuelle présentée par Belle Canada, entre parenthèses français. Ouais, fait il va y avoir des Ludovic Bourgeois, euh, les deux frères, euh, Cœur de Pirate, des Paul Pichet, des Steve Hill. Euh, Puis il fallait bien qu'il y, y ait un Jonathan Roy. Puis il euh, n'y a pas aussi notre ami, comment euh, il s'appelle là, euh, le mouton noir de la télé? Là. Voilà, regarde, a, là il y a Matt Lang, Clay and Friends, Valère et Émilie Bilodeau, White Bee et Geoffroy. White B et Geoffroy, je vais en tu l'as l'appeler. Yes! Mais notre ami c'est qui au juste? Euh, lui qui est les, les, les, les, les petits moutons noirs, les cheveux frisés là, comment il s'appelait déjà C'est un chanteur québécois, euh, pas Paul Piché, mais, mais Non, là, pas Paul Piché. Euh, <rire> on est encore à euh, Charlebois. Charles de... Oui, oui, il est là-dedans. Ça, me ma j'ai pas vu son. Il me semble qu'il est là-dedans. Mais bref, euh, je voudrais une petite parenthèse, mais uh, il me semble qu'il est là-dedans. Euh, dans le deuxième euh, Russell Rock Podcast, on vous avait euh, parlé de la tournée du Stadium euh, de Monthly euh, Montly qui impliquait dans le fond euh, Diff euh, Flipper, euh, Poison et, euh, et plusieurs autres. John Jet and the Black en fait, c'était supposé d'être euh, en 2021. Eh bien, il est reporté en 2022. On le su ça récemment. C'est genre, euh, c'était à Mimeux que ça s'est décidé. C'est ça. Et c'est ça, là, on voulait pas vous induire en erreur. Donc, on, on corrige l'erreur qu'on a dit, euh, comment ça. On dit. Parfait. Étant donné qu'Éric Lapointe est appelé coupable des accusations de voix de fait, ces spectacles, Cogeco, en Maurice, sont annulés par principe. J'ai une petite anecdote à propos d'Éric Lapointe, tu sais... J'ai euh... pris une 24 et lui de ça, je m'étonne pas. Éric Lapointe a toujours eu un peu de problèmes de consommation, de ces choses-là, tu sais, puis euh, euh, on avait un ami en commun euh, qui, qui c'est dans le fond, euh, sa, sa blonde, euh, c'était la sœur de, euh, de l'ancienne femme, Éric Lapointe. Oui, oui, oui, oui quand sortait, on l'a... Il sortait avec une... une comment elle s'appelait? Ah, c'était une de à, à, à Boulatex, c'était ça? Tu tout cas, c'est une des filles. En tout cas, je me souviens pas de son nom. c'est ça. Me sûr, ça me mais, bien Je bien me fait. souviens d'un soir où. Euh, ben, on était avec Dominique Boucher. Tu sais, Dominique Boucher. Oh Ah, t'es avec Kevin. Non, et puis. Euh, a... Moi, j'étais au, euh, au. Au Dagobert. J'étais au Dagobert. Puis, euh, Eric Lapointe était avec nous. Hein, puis, il nous a pas adressé la, la parole de la soirée. Il, il était chaud, ben raide. Puis, euh, c'est nous autres qui l'avait sorti du bord à la fin de la soirée. bref euh. c'est une anecdote, mais. Euh, ça reflète un petit peu. Euh, Éric Lapointe... Mais là, et il s'est calmé. Il s'est calmé, carrément. Ouais, il s'est calmé, une couple d'années, euh... il moins pire qu'il était. Euh, C'est hot. Là, mais dans pareil, la tête, t'a force le de des rappeurs. Du 16 au 18 juin 2002, euh, il y aura le... Xena Rock Festival en Espagne. Et puis quand des groupes comme Patti Smith and Ben, The Offspring, Social Distortion et plusieurs autres. Ça hein. promet. Également... On va parler de Judas Priest pour leur 50e anniversaire. Judas Priest va avoir une tournée nord-américaine de 37 spectacles du 8 septembre au 15 novembre avec comme artiste invité Sabaton. Ça, je connais pas ben ben Sabaton. Tu connais ça un peu euh... Je connais le nom, mais. Non, du tout, je les connais pas beaucoup, mais euh... corrige-moi si je me trompe. Il... Récemment, il n'y a pas un membre de Judas Priest qui est décédé. Ouais, ça, je n'avais avais parlé dans un autre podcast. Okay, hein? Oui, oui, oui. L'ancien mort, je pense. Ben, une baisse, ça, mon en tout cas, coup, que, euh, y beaucoup, beaucoup de l'article. Mais euh, voilà. Euh, le prochain album de John Mayer sortira le 16 juillet prochain. Il va s'appeler Sub Rock. On va mettre des chansons sur notre page Facebook et sur nos médias sociaux. Euh, prochainement. Du 21 au 25 juillet prochain, il y aura le festif de B. Saint-Paul dans Charlevoix, mesdames et messieurs! Avec des artistes en vedette comme Louis-Jean Cormier, Vincent Valiard, Steve Hill, qui joue du Hendrix. Hein, ben, mon Steve Hill joue Hendrix. Hein. Et plusieurs autres. Ah, mon douceur, c'est qui dans le sens? Oh. Ça? <rire> ok, ouais, c'est c'est le nom d'un band. Oui, oui, Je pensais que <rire> mon douceur dans le sens, ça Ben, ça va être toi aussi, là. là c'est Le chanteur britannique, et là, c'est pas Eric Lapointe, c'est Eric Clapton. Euh, fera un spectacle le 8 juin 2022. Ce sera au Zigodome d'Amsterdam dans les Pays-Bas. Ça promet, mesdames et messieurs. Il y a une nouvelle chanson de Twisted. Tu connais ça Twisted, Joe Ah ben oui. How does it feel, feel good? How does it feel J'en connais bien. un qui rentrait là-dessus à lui. On ouais. me ressemble ça là. Oui, c'est ça. Une nouvelle chanson de Twisted et de Ice Nine Kids, Envy. Euh, le nom de la tune, c'est Envy. Elle est sur l'album Unlikely Prescription. Qui sortira le 10 septembre prochain, dans un peu moins de trois mois, mesdames et messieurs. Yes. Euh, Fidley, le bassiste de Korn. Ce qui euh, Arvisus, euh, il t'a le le nom. Ne original. jouera pas Ne jouera plus ou ne jouera pas Ne jouera pas pour okay, des, raisons des raisons de, de santé. santé avec ses autres collègues lors de la prochaine tournée de Groupe Korn. En gros, dans le fond, là, il veut prendre un peu de recul, puis on le souhaite de, de revenir en fond, ce c'était un lutteur, on dirait qu'il soigne de vieilles, de vieilles blessures. C'est ça. Si des... c'était un, <rire> un vétéran de la guerre, ce serait la même chose. <rire> ouais, exactement. Le prochain album de Slipknot sortira dans le courant de 2021. On n'a pas le mois encore, malheureusement. Non, c'est ça. Ce serait un, un album un peu similaire à celui d'Iowa. Euh, selon les dires de Sean Clown euh, Crane ah, yo, -oh, ouais, c'est le deuxième album je pense de, de Slipknot peut petit je pense c'est le deuxième ou le troisième ben, en tout cas il est bon l'album ça, ça torche yes le LFS 2022 aura lieu du 17 au 26 juin et impliquera des grands Ben écoute ça mon Ben Ah ouais. Ben Ben, ben ouais. vas-y Deftone Guns N' Roses Metallica Megadeth, Alice Cooper qui sera probablement avec Ace Freely. Peut-être. Puis Avenged Sevenfold. Et puis. Euh... Covid and Cambria and the Use 2021 US Tour Datas. Euh, il va y avoir 18 shows dans le fond. Euh... Okay, Moi, je vais nommer les dates. Okay. Oui, vas-y, okay, le, le, ben, Dans le fond, c'est 18 shows, et voici les 18 dates de ces shows. Le 27 à août à Los Angeles. Euh, le 28 à août à Phoenix. Le 30 à août à Salt Lake City. 31 à août à Denver. 2 septembre à Irving. Le 4 septembre à Austin. Le 5 septembre à Houston. Le 7 septembre à Wichita. 8 septembre à Saint-Louis. 11 septembre à Columbus. 12 septembre, uh, Cleveland. 14 septembre, Indiana... uh, une... ouais, 14 septembre Indianapolis. Uh, mais non, Cincinnati, tu le dire, mm -hmm. 15 septembre, Indianapolis. 18 septembre, Worcester. Uh, 19 septembre, Homdall. Mon dieu, il a pas de break, hein. c'est toutes des choses. 20... Hein, hein, 29 euh... septembre, Baltimore. 22 septembre, Raleigh. 24... 24 à Jacksonville. À Jacksonville. Jacksonville, Jacksonville. Uh, ça, tu as -tu remarqué que ça se suit hein, de la côte ouest? Après ça, ça s'en va dans le mid-ouest, mi mi puis ça s'en ouais. va jusqu'à la East Coast. Ouais, c'est assez intense, hein. euh, En parlant de tournée automnale... Ouais, euh, vas-y. Dans le fond, euh, ça réprégrer euh, Knock Lose, Gate Creepers et Magnitude Karma du 3 septembre au 8 octobre. C'est une tournée de 30 spectacles. Wow. Hey, 30 spectacles, ils font ça, tu de, de as du 3 quasiment ouais, ça... un par jour. Ah, facile. Il y a peut-être euh, deux trois jours de briques, pas plus ah, là-dedans. Oui. Ils vont être brûlés, tigre. On parlait de Metallica tout à l'heure, qui allait faire partie du Hellfest. Ben, figure-toi donc, mon Ben, que Metallica fera une tournée européenne de sept concerts de sept concerts intitulés The Return of the European Summer Vacation en juin et en juillet 2022. C'est sûr que, tu sais, euh, les tournées ont... On décalé vers 2022 suite à la Covid. Oh dit Covid, d'abord la Covid, d'abord la Covid. Pas ouais, la Covid. <rire> la première date aura lieu au festival Copurhell de Copenhague au Danemark le 15 juin 2022 et la tournée se poursuivra jusqu'au next live à Lisbonne au Portugal le 8 juillet prochain. Hey, mais dis-moi pas que tu connais tes capitales de pays d'Europe. Yes. Ça, alors, nous, je... Ensuite de ça, c'est quoi qui se passe avec Iron Maiden? ils se passe qu'ils ont de la bière? ouais Iron euh, Maiden ont toujours eu de la bière. C'est toujours disponible sur, euh, sur, sur euh, le site de la SOQ ou sur la, leur site web. Mais euh, récemment, Iron Maiden on, euh, ont sorti euh, encore plus, euh, plus de choix. Ils ont même sorti une pompe à bière. C'est vraiment cool. Une pompe à bière? Comment c'est fait, ça? <rire> tu me ferais. Non, non, pompe tu... à bière, c'est un, un, un distributeur, c'est pour la bière en fût, là. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. De... Ben, tu sais, il y a un fût, mais il n'y a pas un autre terme. Non, c'est de la bière en fût. La, la bière en la bière. <rire> pompe à bière. <rire> pompe à bière, ouais. ah. Ça veut dire qu'au McDonald's ou au Burger King, c'est une pompe à liquor, c'est ça qu'on C'est qu ça, dit. exactement. Une pompe à tes glaçons. C'est ça. Des non. sex shops, c'est d'autres sortes de pommes. <rire> donc euh, écoutez ça, ce, ce fruit euh, bref et court et touchant donc c'est ici que se termine l'émission 6.5 euh, du Wrestle Rock Podcast euh, nous vous invitons à partager, commenter euh, nous suivre sur les médias sociaux on est sur Facebook euh, Twitter, Instagram Spotify, Alouette mon nom est Jonathan Drapeau. Je suis, euh, ça m'a fait plaisir de faire cette émission euh, ah, 6.5 avec moi. Avec euh, mon ami d'enfance Benoît Laferrière, merci mon Ben. Ça fait plaisir, puis euh, chers internautes, chers auditeurs, ne manquez pas notre prochain Wrestle Rock Podcast qui sera un spécial sur l'une des plus grandes euh, écuries de la lutte professionnelle, le New New World Order. La MWO les amis, alors euh, soyez-y mesdames et messieurs. L'action ne manquera pas. Au revoir.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 Oh, sweet baby jesus in the office